Bonsoir à toutes et à tous, je suis Angela Choufi, vice-directrice de l'école de biologie, et j'ai l'immense privilège d'accueillir et de vous présenter ce soir la professeure Sarah Mitri, notre conférencière à l'honneur lors de cette cérémonie. Sarah Mitri est née au Caire, en Égypte, où elle a effectué toute sa scolarité et y a obtenu, à l'Université américaine du Caire, son bachelor en sciences computationnelles en 2003. Elle décide ensuite de partir à Édimbourg, en Écosse, parce qu'elle est vraiment intéressée aux sciences cognitives et euh, en langue naturelle, et y obtient son, son master. Elle est intéressée à la fois aux sciences computationnelles et également à l'évolution et à la société. Elle décide alors de venir en Suisse, à Lausanne, à l'EPFL, pour y faire sa thèse. Là, elle va travailler avec des robots, et les utiliser comme modèles d'individus pour essayer de comprendre les moyens de communication et de coopération sur ces individus. Elle part ensuite à Oxford, au Royaume-Uni, et là, elle va s'intéresser à la microbiologie, et au comportement et à l'évolution des, euh, des microbes. C'est alors que nous avons la chance, parce qu'elle décide de revenir à l'Université de Lausanne en 2015, et elle va décrocher tout d'abord une bourse très compétitive, une bourse Ambizione, et ensuite un poste de professeur assistante pour pouvoir démarrer et développer sa recherche. Là, elle va vraiment s'intéresser aux microbes, aux bactéries, car ce sont des systèmes plus simples pour essayer de comprendre les bases génétiques de cette évolution et de l'évolution en société de ces communautés de bactéries. À long terme, son but est vraiment d'essayer de comprendre, de contrôler et d'utiliser ces écosystèmes microbiens pour pouvoir améliorer notre santé et notre environnement. La professeure Saramitri a reçu de très nombreux prix, de nombreux financements, et vraiment souligne toute la qualité de sa recherche, l'excellence même, je dirais, de sa recherche. Elle a reçu de très nombreux prix, je vous l'ai dit, mais elle a également publié de nombreux articles dans des journaux très prestigieux, et elle est invitée très régulièrement à présenter sa recherche dans des congrès internationaux. En plus d'être une chercheuse hors pair, la professeure Saramitri est vraiment très engagée, aussi bien au niveau de la communauté universitaire que de la communication avec le public. Elle participe par exemple aux activités de l'université comme les mystères de l'UNIL. C'est une enseignante très engagée, très sympathique et qui s'intéresse à tous les niveaux de l'enseignement en biologie. Elle contribue aux enseignements aussi bien au niveau du bachelor, du master et de, du PhD. Elle est également euh, une, société, une scientifique vraiment enthousiaste, sociable et engagée, et elle incarne parfaitement la citation qu'elle a choisie ce soir, qui est donc « La sociabilité est une loi de la nature tout autant que la lutte commune ». Sarah, au nom de l'école de biologie, je te remercie sincèrement de nous faire l'honneur de partager ta recherche ce soir, et t'invite donc à prendre à présent la parole. Merci. Merci. Bonsoir, mesdames, messieurs. C'est vraiment un honneur d'être là ce soir, de vous raconter un peu de ma recherche, pour représenter un peu de la recherche qu'on fait ici euh, dans l'université. Je veux commencer par des remerciements, des petits remerciements déjà à Angela Choufi pour l'introduction très chaleureuse. Et puis ma deuxième, c'est euh, à Marousse Alishti, qui est une des, des diplômées de, de ce soir, qui en fait a pris cette photo cette jolie photo d'une colonie bactérienne. Elle fait actuellement un projet de recherche dans mon groupe. Je te vois là. <rire> et puis, euh, elle m'a donné cette, cette photo de l'utiliser pour, pour mon premier slide. Alors, en regardant mon, le titre euh, ici, vous vous demandez peut-être comment les microbes peuvent avoir une vie sociale et qu'est-ce que ça peut nous apprendre, pourquoi on s'intéresse à cette vie sociale des microbes. Donc, j'espère, avec cette histoire, à la fin, vous aurez une réponse à cette question. Mais je vais commencer quelque part qui est un peu plus familier. Vous savez sûrement que les microbes sont une malédiction ou peuvent être une malédiction. Donc, bien sûr, on a plein de maladies humaines qui sont causées par des virus, par des bactéries, par des champignons. et on a beaucoup d'histoires où on a essayé de, de combattre ces, ces microbes euh, pour notre santé. Bien sûr, les microbes causent aussi des problèmes au niveau de, de l'agriculture. On perd beaucoup, de, une grande partie de notre économie à cause de, de ces maladies euh, des plantes et bien sûr, lié à ça aussi, cette dé détérioration de, euh, des aliments. Mais les bactéries et les microbes ne sont pas seulement néfastes. Elles sont aussi une bénédiction. Donc, vous avez peut être commencé à entendre un peu que la recherche de ces dernières dizaines d'années a montré que les microbes sont partout sur nous, donc sur votre corps, vous avez environ un billion de cellules microbiennes donc à peu près 500 fois plus que d'humains qu'il y a sur Terre. Et ces microbes qui sont sur votre peau, dans vos intestins, etc. Elles vous permettent de bénéficier de, de vos nutriments, donc vraiment de prendre, de prendre toutes les vitamines qu'il y a dans les, dans les nutriments, par exemple, dans la nourriture. Et puis, elles vous protègent aussi des, des pathogènes. Pas seulement dans, dans notre corps et pour notre santé, les microbes nous permettent aussi euh, de, de profiter de, des plantes. Donc, toutes les plantes, ou presque toutes les plantes, n'arrivent pas à extraire le nitrogène du sol. Et du coup, avec l'aide des microbes, elles peuvent pousser. Et puis, mon dernier exemple que vous voyez là, c'est dans la purification d eau, d eau, de l'eau. Parce que les microbes, elles mangent les pleins de nutriments qui sont dans cette eau. Et du coup, elles arrivent à la dépolluer et qu'elles soient propres pour nous à boire. Donc, tout ça pour dire que les microbes sont très importants pour notre vie. Et je dirais presque que la vie sera presque impossible sans les microbes. Et la tâche principale dans la microbiologie, c'est de savoir comment contrôler ces espèces. Donc, comment diminuer les espèces qui sont néfastes d'un côté et puis d'augmenter les espèces qui sont bénéfiques pour nous. Mais il y a quand même un problème maintenant avec la, la recherche euh, en microbiologie. Pour contrôler ces espèces, ce qu'on fait, c'est d'étudier les microbes au laboratoire. Et au laboratoire, on prend une espèce à la fois, une souche à la fois et on l'étudie en monoculture comme si c'était la seule souche ou la seule espèce qui existait au monde. Mais bien sûr, dans la réalité, ce n'est pas comme ça. C'est plus une jungle où il y a beaucoup d'espèces qui vivent ensemble et qui interagissent avec, euh, avec elles-mêmes. Et puis, ces interactions elles font fonctionner tout cet écosystème. Donc, en traitant l'écosystème comme une monoculture, nous pose quelques problèmes. Un exemple de ces problèmes, c'est ce qui se passe quand on prend des antibiotiques. Donc, les antibiotiques sont ciblés contre une espèce en particulier, donc un pathogène, et donc, quand on applique ces antibiotiques sur la jungle entière, le résultat est quelque chose comme ça. Ce n'est pas seulement qu'on a tué le pathogène, mais on a détruit tout l'écosystème, ou peut-être on a changé son équilibre. Donc, je ne veux pas vous faire peur des, des antibiotiques. Il faut toujours les prendre si on est vraiment malade. Elles sont très importantes et elles, elles ont sauvé beaucoup de, de vies. Mais c'est juste pour dire qu'en ce moment, nos outils sont parfois un peu bruts dans la microbiologie. Et au lieu de, de juste utiliser ces outils bruts, si on arrive à comprendre comment ces écosystèmes elles marchent, on pourrait développer des, des approches beaucoup plus précises pour euh, cibler certaines espèces sans détruire l'équilibre total d'un écosystème. Et avec ça, j'arrive à la question principale de la recherche dans mon groupe. On essaye de comprendre comment un écosystème microbien, comme cette jungle, fonctionne. Et si on arrive à comprendre ça, le but c'est de pouvoir le contrôler mieux, donc plus précisément, et en plus, on arrivera peut-être un jour à construire des écosystèmes depuis le zéro, comme on veut les avoir. Mais au lieu d'étudier une jungle toute complexe, comme ce qu'on a dans la nature, par exemple dans nos intestins, ce qu'on va faire, c'est de commencer avec un écosystème un peu plus simple. Et l'écosystème qu'on a décidé d'étudier, c'est un écosystème qui est composé seulement de quatre espèces bactériennes. Et ces espèces bactériennes, elles sont spéciales parce que quand on les met ensemble, elles arrivent à purifier l'eau. Elles arrivent à dépolluer en particulier ces huiles que vous voyez sur cette photo. Donc ce sont des huiles industrielles qui sont beaucoup utilisées pour lubrifier des machines. Donc c'est vraiment des tonnes de ces, ces liquides qui sont utilisés. Et à la fin, il y a une partie qui va finir dans nos rivières et dans océ les océans et que, qui, les dépollue, qui les pollue. Et donc, en utilisant ces quatre espèces, on arrive à nettoyer ces huiles et de les décontaminer ou de les dépolluer. Ça, vous pouvez même voir au laboratoire. Donc, ça se voit à l'œil. Vous voyez la photo avant et après et c'est quelque chose qu'on qu arrive aussi à mesurer très spécifiquement donc c'est enfin la jungle qui est dans ce flacon qu'on veut étudier avec nos quatre espèces on arrive même à les visualiser à l'œil. donc on utilisait un microscope là vous voyez qu'on a euh, coloré chacune de ces espèces pour pouvoir les voir et les suivre donc au final avec cet écosystème notre question c'est d'abord comment interagissent ces quatre espèces. Et si on comprend les interactions entre ces quatre espèces, est-ce qu'on arrive aussi à les contrôler et même à améliorer le, le comportement, donc le fait qu'elles dépolluent ces, ces huiles. Alors aujourd'hui, je voulais vous raconter une petite histoire d'une recherche récente qu'on a fait dans, dans mon groupe. Euh, et cette histoire. Commence avec Philippe Piccardi. Donc, C'est un doctorant dans mon groupe qui, d'ailleurs, a fait son bachelor et son master ici à l'UNIL et qui fait maintenant sa, sa thèse. Et Philippe, il voulait justement mesurer ces interactions entre les espèces. Donc, il a d'abord cultivé chacune des espèces toutes seules dans un flocon qui contient cette huile et il a regardé après 12 jours si ces bactéries elles survivaient ou pas. Il a vu qu'il y a seul, seulement une des quatre espèces qui arrivait à survivre toute seule. Après, il a essayé de les mettre en paire. Donc, qu'est-ce qui se passe si une de ces bactéries est ensemble avec une deuxième Et là, par contre, il a vu qu'il y a seulement un cas où, après les quatre jours, il n'y avait plus de bactéries. Et dans les autres cas, il y a toutes les bactéries qui arrivaient à survivre. Il faut aussi dire que là, la seule bactérie qui arrivait à survivre, elle a dépollué, mais un peu et pas autant que les bactéries qui étaient en paire avec des autres. Ensuite, il s'est mis à plus précisément mesurer ces interactions. Donc, pour faire ça, ce qu'il a fait, c'est de prendre, par exemple, cette espèce bleue, CT, et puis il a vu comment elle pousse, si en présence d'une autre, autre bactérie. Donc, si elle poussait mieux en présence de cette espèce verte athée comparée à seule, donc il a juste compté le nombre de bactéries à la fin de l'expérience, il les a comparées, on disait qu'il y avait une interaction positive, ou dans notre mot, athée a aidé, c'était à survivre et à pousser. Si par contre, le nombre de bactéries à la fin dans cette culture était moins que celle-là, on appelait ça une interaction négative. Maintenant, en mesurant toutes les interactions dans tous les paires, toutes les paires de, de bactéries, il a construit le réseau suivant. Il a trouvé que toutes les interactions qu'il a pu mesurer étaient positives. Et ça, c'était quelque chose qui nous a beaucoup étonnés. Pourquoi C'est parce que, comme biologiste, on apprend les règles de Darwin, et ce que Darwin nous a montré, c'est que les espèces sont en général en compétition pour la survie. Donc, comment est-ce qu'on a trouvé, en mettant ces espèces ensemble, on a trouvé que de la coopération ou que des interactions positives Ça, c'était un peu le mystère pour nous. Et on a eu une première idée, que c'est peut-être à cause de ces huiles. Parce qu'en fait, ces huiles sont très toxiques pour les bactéries. Donc Elles sont faites pour rester stériles, parce que bien sûr, il n'y a personne qui veut dans ce liquide qui est dans l'usine, plein de bactéries et plein de microbes qui le contaminent. Donc pour que ça reste stérile, ils mettent des, euh, des composants toxiques pour les bactéries. Et c'est peut-être ça en fait qui peut expliquer. Parce que la logique de ce qu'on a pensé, c'est que si chacune de ces bactéries n'arrive pas à survivre seule, mais elle détoxifie un petit peu pour elle-même, Peut-être en les mettant ensemble, elles vont toutes détoxifier l'une pour l'autre et du coup arriver à survivre ensemble. Donc, ce n'est pas peut-être qu'elles ne sont pas en compétition, c'est juste que juste pour survivre, il y a une utilité d'avoir quelqu'un d'autre qui est là, qui détoxifie un peu. Donc, si cette hypothèse est correcte, ça veut dire qu'il y a quand même la compétition, juste qu'elle est cachée par cet environnement qui est toxique. Donc, pour tester notre hypothèse, ce qu'on a fait, c'est de répéter cette même expérience, mais cette fois, on a mis plus de nutriments dans le, dans le liquide. Et en mettant plus de nutriments, on s'est dit si maintenant les bactéries arrivent à pousser seules, peut être elles n'auront pas besoin des autres et du coup, elles vont commencer à être en compétition. Et justement, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a deux espèces ces deux-là, AT et CT, elles arrivaient à survivre seules avec les nutriments. Et du coup, quand on les mettait avec les autres, elles étaient plus en compétition. Ensuite, notre troisième test, c'était d'enlever complètement les huiles, donc que ce soit plus toxique et juste laisser des nutriments. Et là, presque toutes les bactéries arrivaient à pousser. Et on a vu de la compétition ou encore plus de compétition entre ces espèces. Donc, ce que ça montre, c'est que ces bactéries sont en compétition. C'est juste que quand l'environnement est tellement difficile et elles n'arrivent même pas à survivre, la présence de quelqu'un d'autre qui détoxifie un peu, peut les aider à survivre et c'est pour ça qu'on voit ces interactions positives. Donc, dans les autres mots, quand la vie devient plus facile, on observe de plus en plus de compétition entre ces espèces. Donc, à la fin, il paraît que Darwin n'avait pas tort et la compétition est vraiment importante. Mais peut-être sa perspective était une où il a juste vu surtout la compétition entre les espèces. Et quand on a publié l'article que je viens de, de vous présenter, cette histoire, euh, j'ai reçu un, un email avec un article qui était écrit sur euh, cet homme-là, qui s'appelle Piotr Kropotkin. Et lui, c'était un politologue, aussi un biologiste, euh, qui était contemporain à Darwin, mais qui venait de, de Sibérie. Et Kropotkin, par contre, il ne voyait pas vraiment toute cette compétition entre espèces. Donc lui, dans ses écritures, il parlait de plein de coopération entre les animaux qu'il observait, et il a même dit que peut-être c'est l'environnement de la Sibérie, qui est tellement dur et difficile pour survivre, qui permettait à ces animaux à coopérer entre elles. Et donc, de là vient le, la citation que j'ai mise. Donc la sociabilité, ou cette coopération, ces interactions positives, sans une loi dans la nature, tout autant que la lutte commune que Darwin voyait en même temps. J'ai aussi choisi cette citation parce que je trouve qu'elle est peut-être, elle vous parle aussi, les diplômés, parce que vous, vous avez, vous avez vécu votre, votre vie universitaire qui est assez difficile, assez exigeante. Et c'est peut-être aussi pour ça que même si, en principe, vous êtes en, en compétition avec vous-même, avec les autres, vos collègues. Maintenant, avec cette vie difficile universitaire, vous êtes devenus amis et j'espère que ces, ces liens vont vous bien servir au futur. Et j'espère aussi que votre vie reste difficile parce que ça amène bien à cette sociabilité. Voilà, donc pour revenir à cette comparaison, l'article était aussi intéressant parce qu'il parlait un peu de l'histoire aussi de Darwin et Kropotkin que darwin vivait en europe de l'est de l'ouest où était là dans la période de la naissance de, du capitalisme pendant que kropotkin il était là pendant la naissance du euh, du communisme et c'est peut-être ça aussi leur environnement qui a influencé leur point de vue et qui a peut-être mené au fait que darwin voyait la compétition et kropotkin plus la coopération mais enfin peut-être nos bactéries elle nous aide aussi à avoir un point de vue plus développé sur cette histoire, euh, sur la, la politique, mais ça c'est peut-être un, une connexion un peu loin, je vous laisse vous-même décider si ça fait du sens ou pas. Donc pour revenir à notre histoire, ce qu'on a pu découvrir c'est une loi de la jungle, et c'est que l'environnement peut influencer les interactions entre les espèces. Est-ce que cela peut nous servir dans, dans la, la microbiologie Donc, Je reviens à les photos, les exemples que j'ai mis au début. Est-ce qu'on va arriver à mieux contrôler les bactéries néfastes ou euh, bonnes Et ça, c'est encore une question qu'on qu est en train d'étudier dans mon groupe. Donc, en particulier, par exemple, on réfléchit si en prenant des antibiotiques, on est en train de créer un environnement toxique qui va mener à plus de coopération entre nos bactéries natives et des, les pathogènes. Donc, je, je ne connais pas la réponse, mais c'est quelque chose qu'on est, qu est en train de regarder. Et si c'est le cas, est-ce qu'on peut améliorer la façon comment on prend les antibiotiques pour éviter certains problèmes Voilà, avec ça, je voulais m'arrêter. Je veux juste euh, remercier les, les gens fantastiques de, de mon groupe de recherche, en particulier Philippe Picardi et Björn Westman qui sont les auteurs sur le papier que je viens de vous présenter. Et enfin, je veux aussi vous remercier vous-même parce que nos fonds, elles viennent de de la Commission européenne mais aussi de, du fonds national suisse et comme vous payez vous tous vos impôts, c'est comme ça que les fonds elles arrivent chez nous. Donc je vous remercie beaucoup pour ça et aussi d'avoir entendu ma recherche. Merci.